Salut à toutes et à tous ses amis, c'est Obscurity, ton Youtubeur Yu-Gi-Oh préféré, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, et aujourd'hui on va pas s'ouvrir un, non plus dix, mais pas cent, mais pas mille, on va s'ouvrir 100 millions de boosters parce qu'on en fait toujours plus, et on va même les ouvrir dans mon coffre, non y aura pas assez, on va les ouvrir Bonjour à tous et bienvenue sur ce live, je suis Trey et aujourd'hui je vais commenter le CDF en direct afin d'avoir un petit peu les matchups qui qu'il va y avoir et quels sont les decks qui vont top parce que mine de rien je... Non, non, non, mais moi, je suis commentateur, non, non, non, vous faites erreur 13ème booster 14ème booster Yo les J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière Puisque j'ai reçu un colis d'abonnés, Du coup j'ai décidé de lui acheter toute sa collection Et je me suis dit aussi pourquoi pas acheter toutes les collections de tout le monde Ce qui fait que plus personne n'a de cartes Et plus personne ne peut jouer 12343ème Salut à tous c'est Mana. Aujourd'hui on va voir un petit peu les decks du coup de seconde Gagné WCQ de Pétain Schnock. Alors bah du coup on a déjà vu le deck du premier On a déjà vu le deck du second, on a déjà vu le deck du troisième Salut à tous yuri ça aujourd'hui. On va décrypter une nouvelle carte qui vient de sortir, qui a un effet, mais un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu compliqué. On va d'abord lire son effet. Alors, c'est écrit en tout petit. Faut une loupe et faut surtout le dictionnaire pour trouver. Alors, je vous préviens, la description de la carte fait approximativement 999 pages, plus ou moins. On a déjà vu le deck du 299e, mais pas celui du 300e. Alors, Timothée, montre-nous ton décal. Hein Yo, c'est Yami Blue. Aujourd'hui, on va parler d'un archétype qui fait partie des plus puissants et qui sont aussi mes préférés. Je parle bien évidemment des Melfi. Les Melfi font partie des cartes les plus belles et les mieux dessinées de tout Yu-Gi-Oh C'est pourquoi même les artistes de galeries d'art sont jaloux de leur succès. Eh mais ben, t'avais pas dit que c'était de la merde Oh, Yami Silver, tu es là aussi Je vais je vais invoquer, votre euh, tu regarder, euh, en attaque et, euh, et c'est tout Non mais, laisse tomber, voilà. Je tape, j'engage, je tape. Je tape, voilà, euh, là avec lui, pareil, je tape, effet. Euh, je tape aussi, avec, voilà. T'es nul, ton deck, il est nul. J'ai Voilà, t'as perdu. T'as perdu, t'es C'est nul. C'est un deck nul, c'est un deck nul. 675 492 e 675... 000. J'en étais à combien déjà Mana Mana